Donc, la parcelle est juste là. Hein juste là, oui. Euh, bah, quand j'ai repris l'exploitation euh, après mes parents, euh, euh, j'ai vu cet article-là et bon je suis quand même très passionné au niveau entretien de haies et, et aussi de plantation d'arbres. Euh, bah, il m'a paru intéressant de, de préserver quelque part euh, un paysage euh, un peu boisé euh, pour éviter justement une, une, des prairies euh, monotones où euh, les bêtes, il n'y a plus d'arbres, il n'y a pas de haies. Euh, Bon, ça m'a paru intéressant d'essayer cette démarche-là. Bon, je dirais qu'une bonne dizaine d'années après, on peut dire que le pari, il est réussi. On est arrivé à avoir des arbres qui se développent bien et une protection quand même largement correcte. L'objectif n'est pas vraiment le gain économique ni productif, c'est d'abord retrouver un cadre paysager.